Bonjour, c'est Nairie de la chaîne depuis Boston, euh, à Harvard précisément, mais toujours en train de suivre une, un training intensif sur le leadership et l'entrepreneuriat. C'est juste magnifique. C'est un rêve qui se réalise pour moi, mais en même temps, je le partage avec vous parce que vous avez toujours été là. D'ailleurs, je vous remercie pour votre soutien. Euh, pour tous vos messages qui me, vraiment qui me donnent envie de me, malgré la fatigue, on se réveille tous les jours à 6h du matin, 5h30, on finit tous les jours à pour pourtant je trouve le temps de, voilà, de partager avec vous ces petites vidéos euh, pour que voilà, euh, vous accompagnez comme vous m'accompagnez dans mon cœur. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une euh, erreur fatale que euh, les entrepreneurs euh, commettent quand ils sont en train de lancer leur business et euh, je l'ai faite. Cette erreur, donc ça m'a beaucoup résonné en moi. Je me dis, j'aimerais vraiment la partager avec vous pour ait des entrepreneurs en herbe qui m'écoutent. Et eh ben, c'est l'erreur à ne pas faire. On a tendance, écoutez bien, à embaucher les mêmes personnes que nous. C'est-à-dire que quand vous êtes en train de, de, de recruter votre équipe, vous allez avoir beaucoup plus d'affinité vous embaucher des personnes comme vous. Et c'est la pire des choses à faire. Parce que vous ne voulez pas quelqu'un qui a vos lacunes. Il a peut-être vos forces, elle a peut-être vos forces, c'est super, mais il a aussi vos fragilités, vos faiblesses. Imaginez que vous soyez fort en RP, en, en commercial, et que vous soyez vraiment pas bon en tout ce qui est process, et tout ce qui est comptabilité. Et vous allez vous retrouver tous, une équipe superbe, vous allez merveilleusement bien vous entendre, mais alors par rapport au process et par rapport à la contact, quelle catastrophe! Donc vraiment faites attention. Euh, la prochaine, dans la prochaine vidéo, je vais vous parler de quels sont les critères, les trois critères importants pour vraiment recruter une bonne personne qui soit complémentaire à ce que vous faites. D'ici là, prenez garde. Vous devez embaucher quelqu'un qui soit complémentaire à qui vous êtes et non pas quelqu'un qui soit exactement comme vous. D'accord? C'est Nahid Rachel Harvard, Boston, Hadawa et